Alors Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier qui s'appelle « Médias sociaux entre paniquer et respirer ». Je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique pour, dans la merveilleuse équipe du récit dans le domaine du développement de la personne, donc le récit national, et je suis accompagnée de ma collègue Marjorie Paradis. Oui, alors même chose, conseillère pédagogique, dans, ben, dans la même équipe, finalement, on a été toutes deux enseignantes de CR pendant une dizaine d'années, pour ma part euh, d'univers social également. Alors, on a un, un certain bagage terrain qui nous, euh, qui nous sert beaucoup. Euh, on a aussi, hein, on ne l'a pas dit tantôt, mais euh, pendant la conférence d'ouverture, mais on a aussi enseigné là, euh, à l'école virtuelle, ce qui fait en sorte qu'on comprend votre contexte. On est comme, euh, on sait ce que vous vivez actuellement ou à peu près. Donc, euh, c'est à peu près ça pour notre petit puis sinon ben, au fur et à mesure qu'on parlera, on pourra euh, pimenter tout ça d'anecdotes qui, qui réfèrent à notre, à notre bagage. On est bien contents d'être là avec vous ce matin. On s'excuse pour euh, comme le, le, finalement le, le, le petit temps, là, le petit temps que ça a pris pour s'ajuster, mais euh, bon, on espère qu'on est, qu est en voiture puis qu'on peut partir sur ce sujet. Euh, ce sujet chaud qui est les médias sociaux. Hein, D'ailleurs, dans l'intention puis dans la, la, le descriptif euh, que vous avez pu lire, peut-être qui vous a donné envie d'être avec nous, euh, ben c'est ce qu'on dépeint un peu. Hein, ils sont partout. Qu'est-ce qu qu'on peut dire des médias sociaux? Ils sont partout. On en parle tout le temps. Ils sont comme un peu là, toujours, dans tout ce qu'on fait, nos actions. Ça teinte euh, à peu près toutes, nos, euh, toutes les sphères de notre vie. Il euh, y a lieu, euh, on verra des données là, dans quelques instants qui, qui, qui vont nous, euh, peut-être nous faire paniquer, nous demander de prendre un grand respire, euh, mais c'est le but hein, de la rencontre aujourd'hui, c'est de prendre un temps d'arrêt euh, puis de voir comment on peut éclater nos, nos réflexions ou parfois notre réflexion qui est un peu unilatérale sur, sur la question des médias sociaux et sur les enjeux que ça soulève. Donc, voir comment on ne peut pas éclater ça pour, pour, pour venir euh, les aborder sous différents angles, différentes perspectives qui euh, ont l'avantage de nous donner peut-être un plus grand pouvoir d'action, puis une plus grande marge de, de manœuvre par rapport à, à cette machine qu'on voit des fois trop euh, plus grosse que nous. Euh, puis, euh, puis ça. Donc, on trouve ça important de cibler finalement les endroits où on peut agir puis euh, aussi de vous permettre de cibler avec vos élèves par la suite. Hein. Euh, il y a eu euh, ce documentaire là, qui a été produit sur Netflix, euh, « Derrière vos écrans de fumée euh, », qui a semé quand même beaucoup de questionnements, de sceptiques, de, de, de doutes, euh, puis comme Marjorie disait le voir voire de panique par rapport à ça. Donc, c'est ce qui nous a donné envie là, euh, de, euh, de s'attarder finalement, là, puis de bâtir cette formation. Donc, la trame, D'abord, on va, on va s'attarder à cerner le phénomène. Et puis, ce contenu-là, vous pouvez toujours le réutiliser pour le voir avec vos élèves. Euh, N'hésitez pas. Ensuite, on va, on va s'attarder à comparer des points de vue. En hein. Nous, on est des profs d'éthique, fait qu'on on utilise beaucoup la démarche euh, de réflexion éthique hein, pour nous éclairer. Puis, c'est pas parce que euh, vous n'êtes pas prof d'éthique que ça ne peut pas vous servir ou vous aider. C'est une démarche qui est réinvestissable dans, mon Dieu, toutes les sphères de votre vie. Euh, puis, ce n'était pas une référence à la culture de euh, Excusez. Donc... Euh, <rire> approfondir. Ensuite, on va prendre le temps d'approfondir les différents enjeux, hein, parce qu'il n'y a pas seulement une chose, les médias sociaux, ce n'est pas juste une grosse boule, ça soulève plein de choses différentes, que ce soit l'algorithmie, l'image de soi, etc. Fait on, on va faire le tour de ça, et puis on va s'habiloter finalement à les aborder en classe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous nourrir, n'hésitez pas, euh, ça nous fait vraiment plaisir d'être là, puis on est là pour jaser là aussi, euh, vous êtes, on est 19, ça fait qu'on est comme en famille, une grande famille là, mais... Bref. Euh, voilà. Voilà. Vous aurez remarqué que vous avez pas, on ne vous a pas donné accès à une présentation aujourd'hui. Euh, C'était un peu voulu. Euh, par contre, si vous voulez faire deux choses, donc avoir accès à tout, tout, tout, tout, tout le contenu et bien plus encore, là, parce qu'aujourd'hui, on vous a fait ça un peu plus épuré, mais vous avez accès à tout le contenu finalement euh, dans le site. Dans, à l'adresse que vous voyez. Je viens de vous la, la déposer cliquable dans le clavardage. Donc, si ça vous tente de suivre, même, tu notre présentation est faite sur le même squelette que, le, que, que, que les onglets de ce site-là. Donc, si vous voulez suivre le contenu en, en, comme en temps réel, si vous voulez, ou en parallèle, vous pouvez y aller même en même temps. Il n'y a aucun problème. Là. On accepte le multitâche euh, ici. Alors, vous pouvez être là en même temps puis suivre nos propos. Puis, comme je vous disais, à chaque fois qu'on parle. D'une vidéo qu'on parle d'éléments qui sont cliquables ou quoi que ce soit, bien tout est dans, tout est dans le site finalement. Donc ça va être The Ressource pour, euh, pour cette présentation-là. Yes, donc euh, allons-y gaiement, euh, commençons par cerner le phénomène. Bon, les médias sociaux, ça a commencé en 2004. Euh, la, la, le premier média social qui a existé, bon, on pourrait en faire une genèse plus grande, là, mais. Euh, c'est Facebook en 2004, euh, suivi par YouTube en 2005, Twitter en 2006. Et juste pour vous mettre dans le contexte, là, le premier iPhone est sorti en 2007. Donc, euh, ça faisait quand même déjà trois ans là, que Facebook existait. Euh, 2009, WhatsApp, euh, Instagram, Snapchat, TikTok, euh, qui, qui était euh, Musicali avant, et, etc. Et, et, et donc, depuis l'apprentissage profond, mais là, on. on ça continue. Maintenant, euh, cerner le phénomène, ça veut dire aussi tenir compte de certains chiffres, certaines statistiques qui vont nous, qui vont nous aider, euh, qui vont nous suivre en fait. Faisons en sorte que ces chiffres-là nous suivent pendant tout le reste de la présentation pour voir à quel point, finalement, le phénomène est présent. Hein? C'est un peu ça qui représente les chiffres que vous allez voir. Alors, 2617, euh, qui, euh, fois, pardon, fois ou reprise à laquelle on va toucher notre écran pendant une journée, ça c'est le chiffre moyen. Euh, pour ceux qui font partie du 10%, qui sont les utilisateurs les plus aguerris, on va parler de 5400 fois par jour où on va toucher notre écran. D'ailleurs, il existe, euh, avec iPhone, on ne voit pas l'équivalent, mais avec Android, entre autres, il y a, des, il y a une application qui existe, le, le nom m'échappe, euh, mais qui euh, comptabilise le nombre de fois où on va toucher notre écran tactile. Alors, ça peut être vraiment intéressant, finalement, de faire, euh, faire le test. Ce sont des chiffres assez euh, astronomiques. Euh, prochain chiffre dont on, on vous parle, c'est le nombre d'applications euh, en moyenne qui sont installées sur nos téléphones. Alors, on parle de 60 à 90 applications euh, qu'on utilise couramment ou pas. Hein? Des fois, des applications qui sont là et qu'on ne va jamais euh, utiliser. Mais ça aussi, c'est un chiffre assez euh, parlant. Il y, y a aussi, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, il y a des applications qui sont euh, associées à un événement, hein, donc qui sont qui ont vraiment une courte durée dans le temps. Je pense, bon, ici à Québec, on a le festival d'été, là, ben on avait ouais. euh, le festival d'été. Donc, euh, c'est une application qu'on télécharge comme deux jours avant, ou ben, mettons, quand on achète nos billets, mais qu'après, ça ne sert absolument à rien. Fait que des fois, ça vaut la peine de réfléchir à… doit-on faire le ménage de nos téléphones? <rire> oui, c'est vrai, c'est une question intéressante. Prochaine diapositive, ça nous parle de, de temps. Alors, l'espèce de besoin qu'on ressent de venir ouvrir ou de venir voir ce qui se passe là aussitôt qu'on a une notification. Alors, 27 minutes, c'est le temps moyen avant d'ouvrir un courriel. Bon, dans certains cas, ça peut peut-être être moins. Moi, je pense que c'est un peu moins, personnellement. Mais de trois à sept minutes avant d'aller consulter une notification. Alors, la gestion des notifs, on en reparlera. Mais ça peut être quelque chose sur lequel on peut travailler, finalement. On a bien de la misère à pas aller voir ce qui se passe quand on a une petite notification. Je ne sais pas vous. ça peut être moins aussi. Ça peut être moins, je pense. Trois à sept minutes, mais ça me semble c'est long. Donc... Alors, 23 minutes, ça, euh, c'est quand même questionnant. Ben, Ce pas questionnant, mais ça, ça vaut la peine d'y réfléchir. Euh, 23 minutes, c'est le temps moyen pour retrouver sa, sa concentration, sa bulle d'efficacité après une distraction. Hein? Des fois, on se demande, « Coudon, est-ce que j'ai un, un déficit de l'attention ou est-ce que j'ai moins d'attention qu'avant? Ben, » Effectivement, quand on est amené à travailler beaucoup avec nos appareils électroniques puis que les notifications sont activées, ben, euh, euh, en fait, je dis « notification », mais entendez le mot « distraction transformé transformer-le » -le par « notification », parce que un égale l'autre, ben, 23 minutes avant de, de retrouver, attention, ça ne veut pas dire que je ne me remets pas à la tâche, ça veut dire ça prend 23 minutes avant de retrouver ce même euh, état d'esprit très euh, concentré là, dans lequel j'étais. Donc, euh, c'est vraiment un chiffre à, à mettre en lumière là. Mm. D'ailleurs, on vient, on vient d'enregistrer, ça sera disponible dans les prochains mois, mais un, une série balado, on vous le dit euh, en primeur, euh, qui parle de temps d'écran. Mais euh, entre autres, on aborde la question du euh, en anglais du multitasking. Alors, le multitask, c'est la capacité humaine à faire plusieurs euh, choses en même temps. Puis cette donnée-là, elle fait directement référence à ça, donc à notre capacité de retrouver son efficacité, voire de rester dans l'inefficacité. Pour ma part, je peux parler d'inefficacité quand je fais autre chose en même temps. Là, je complètement euh, euh, désorganisé, mais tu sais, ça nous amène aussi, là, on vous fait le petit clin d'œil là, je, je serais vraiment curieuse de savoir, pendant que vous nous écoutez, combien de personnes sont soit en train de regarder, peut-être dans un, un groupe messenger, euh, être en train de regarder leur courriel euh, etc. C'est bien correct quand on le dit sans jugement, mais euh, on, on aime se poser ce genre de questions-là, parce que même nous, quand on assiste à ce genre d'événement-là, on le fait aussi, puis euh, donc ça, ça, ça pose, ça soulève plein de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans le clavardage, là, on, est, on est entre nous. S'il y a des chiffres qui vous font sourciller, euh, n'hésitez pas, c'est là, on... là, <rire> céréal. Ben, moi, des fois, quand j'écoute des conférences <rire> de binaire, je me confie, j'aime ça cuisiner en faisant ça. Fait que j'écoute, je me mets mes écouteurs, puis je suis là, mais c'est ça. Fait que garde, c'est la vie. Intéressant, par contre, on se dit, on entend souvent oh, « trop de temps sur les téléphones », bon, etc. Mais est-ce que euh, téléphone, télévision, quel, quel est le temps qu'on passe hein, devant euh, les différents médiums? Ben, on va en comparer deux euh, dans la prochaine diapo, c'est-à-dire justement télévision et euh, application mobile. Donc, euh, en moyenne, hein, on les utilisateurs le passent euh, 2h48 par jour à regarder la télévision, tandis que c'est plus une moyenne de 3. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes personnes, là, mais… Pardon, les utilisateurs d'applications mobiles vont plus passer euh, autour de 3h18 là, en moyenne. Donc, euh, on voit que... Mais, mais par application, il n'y a pas de discrimination d'usage hein, qui est fait, C'est-à-dire que c'est autant, mettons, lire mes courriels que euh, jouer à mon casse-tête ou etc. Lire euh... Et la presse, mettons. Oui, ouais, c'est ça, exact. Versus la télé où, ben là, on est on est clairement en train d'écouter quelque ouais. chose. Ben ça dépend. Moi, je fais bien des affaires en écoutant District 31 une fois. <rire> moi, je viendrais mélanger les chiffres un petit peu, là. <rire> ah oui, exact. Non, mais on aime ça, de toute façon, mélanger les chiffres. Ouais. et euh... hey, la prochaine diapo, moi, ah, euh, je sais pas toi, Annie, mais moi, c'est celle qui me parle le plus. Ah oui, moi c'est celle qui m'avait le plus fait tomber la mâchoire. Euh, ceux qui ont eu la, la chance, bien, vous êtes loin un peu, je ne sais pas si vous êtes venus jusqu'à Québec pour voir euh, l'exposition « La tête dans le nuage » au Musée de la civilisation, qui parlait de tout plein, tout plein de choses comme ça à propos des médias sociaux. Puis eux, ils parlaient en termes d'étage, mais ici, le chef il parle d'un ordre de grandeur, là, la statue de la liberté. On dit qu'en euh, termes de défilement, donc le pouce qui fait ça, là, en anglais, on dit « scrolling », ce serait l'équivalent de la statue de la liberté. Nous autres, ça, je sais pas, on vous voit pas réagir, hein, mais moi, toi, Annie, ça fait bien. Mmh. Hey, moi, vraiment! Puis, je, je veux dire, j'ai pas envie de m'exclure, là. et genre... Puis hey, des fois, on, en tout cas, je sais pas vous, mais des fois, on « scroll » pour rien. C'est vraiment comme un, une habitude, là c'est une habitude rendue physique. là T'sais, Tu prends... Genre, j'ai rien à faire. Je prends mon, mon téléphone, puis c'est le mouvement naturel, dans le fond, qui s'impose. Fait que j'ai pas de misère à croire, mais en même temps, la mâchoire, moi, m'avait tombée. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance de voir cette exposition-là, dans le site dont on vous a parlé. Ah ouais, bah, ben aussi, ça. Ah, tu viens de le mettre, OK. Donc, dans le site, vous, vous pourrez y avoir accès aussi, là, directement. Maintenant, elle est disponible vir virtuellement, donc vous pouvez aller consulter les différentes tableau, là, les, les différentes zones. C'est vraiment intéressant quand même. Oui, très, très, très, très, ça vaut la peine. Euh, continuons. Donc, cerner le phénomène des médias sociaux, c'était un historique, c'était des chiffres, mais c'est aussi euh, des savoirs utiles. Donc, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur les médias sociaux, sur leur mécanisme finalement? Alors, d'une part, on a à connaître les stratégies de rétention employées, puis en fait, surtout déployées par les différentes plateformes qu'on utilise, qu'on pense à Facebook, mais, mais à, à toutes les autres plateformes de médias sociaux également. Eux autres vont principalement avoir trois objectifs. Ils vont, bien, non, je veux dire un objectif leur but, c'est de garder le plus longtemps possible, donc de, de, de retenir, c'est pour ça le mot rétention, de garder les gens le plus longtemps possible et le plus souvent possible à l'intérieur de leur plateforme à des fins de monétisation, parce que qui dit plus de gens, dit, dit plus, plus d'argent, donc ça va de soi finalement que leurs stratégies vont être articulées autour de cette finalité, cet objet, cet objectif-là. Alors, les stratégies qu'ils vont déployer pour faire ça, il y en a plein, et hein, ça c'est ça, ça va utiliser, on va voir dans quelques secondes, les mécanismes du cerveau. Alors, ça va venir utiliser les mécanismes ou les, les twists de notre cerveau à des fins euh, mercantiles, si on veut. C'est ça parfois qu'on peut venir un peu décrier. Alors, d'une part, la validation sociale. Alors, tout ce qui est euh, justement notification, euh, cliquer j'aime, euh, s'abonner, euh, euh, tout ce qui va faire en sorte que personnellement, comme individu, je vais venir à recevoir une validation sociale. Bien, ça, ça vient jouer sur plein de choses, comme par exemple, on va le voir, là, mais la sécrétion de dopamine, donc ma sensation de plaisir, ma sensation de motivation. Alors, plus je vais en à recevoir, donc plus les autres qui m'entourent ont le potentiel de m'offrir de la validation sociale, plus je vais être encline à rester et à revenir dans cette plateforme-là. Et puis ça, c'est démontré. Ensuite, la la, la, la, ce qu'on peut appeler le faux mot, le fear of missing out, alors la peur de manquer quelque chose. Ça aussi, les plateformes vont vraiment travailler là-dessus. C'est-à-dire que si je suis quelques heures, une journée sans avoir vu ce qui se passait sur mon fil d'actualité, hein, qui change, vous le savez, à une vitesse quand même phénoménale, bien, je vais comme ressentir une espèce de sentiment de, euh, de j'étais pas là, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce qu'il y a une information clé finalement que j'ai pas vu passer, que j'aurais dû voir passer. Alors les plateformes vont Faire en sorte finalement d'alimenter ce sentiment-là. Eh, notamment par l'utilisation des algorithmes qui va être une stratégie marketing et, et technique très, très largement utilisée. D'ailleurs, chaque plateforme a son algorithme, puis on peut même parler souvent d'une recette qui va être un peu secrète. Là. Donc, l'algorithme Facebook, c'est l'algorithme Facebook. L'algorithme développé par Twitter, ben, ça va être les leurs aussi. Puis ça, ben, c'est vraiment des, des, euh, finalement, des stratégies marketing qui sont pas toujours euh, nettes dans le sens où on les sont pas transparentes, là, on ne les connaît pas toujours. Euh, puis finalement, bien, les trois derniers, là, moi, je suis en train de faire le tour là, de, de l'image, sont vraiment reliés. Donc, les plateformes vont utiliser plein de stratégies de façonnement pour, euh, en anglais, il appelle ça « shaping », pour venir euh, façonner justement notre comportement. Alors, on se retrouve un peu à la main de ces plateformes-là euh, par différents euh, différentes façons, notamment le renforcement positif intermittent, ce qui fait en sorte que Yes. Je vais pas toujours avoir une validation, ça sera pas, ça sera pas euh, systématique. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Ça va venir encore plus renforcer finalement mon désir d'être présente sur la plateforme. Et puis en plus, ça va générer un sentiment d'attente et d'espoir. Le fait que c'est pas tout le temps toujours systématique, ben je vais, je vais être dans, dans l'espoir d'en avoir. Puis à chaque fois, que je vais réouvrir mon appareil, je vais me dire ouh cette fois-ci, qu'est-ce que ça me réserve comme validation finalement Alors je vais être dans ce, dans ce sentiment. -là. Donc, euh, plusieurs euh, stratégies qui vont, comme je l'ai dit, mettre à profit finalement des, des, euh, des mécanismes du cerveau qui est comme le deuxième volet de, de savoir utile. Euh, Annie, je te laisse aller là-dessus. Oui, bien, en fait, ça, ça, c est, c est, euh, tout leur fonctionnement est basé sur les, les, euh, les études en psychologie qui s'appelle le behaviorisme, donc euh, le conditionnement opérant. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui se rappellent euh, de, des premières expériences en conditionnement opérant, on parle des chiens de Pavlov. Euh, donc, les, les, c'est ceux qui. qui, qui, qui quand la cloche sonnait, ils recevaient de la nourriture. Et donc, euh, quand on a continué à faire sonner la cloche, même sans donner de la nourriture, la même réaction physique euh, arrivait, c'est-à-dire la salivation, qui est la première étape de la digestion. Donc, euh, c'est donc, euh, ça. Alors, ce que ça fait, finalement, c'est que ça nous conditionne à quelque chose. Quand la cloche sonnait, qu'il y a de la nourriture ou pas, je, les chiens salivaient pareil, bien, le, les, les réseaux sociaux fonctionnent un peu de la même façon, mais pas un peu, fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire que, euh, il y a différents mécanismes, de, dont ceux que vous a présentés, Marjorie, qui vont faire en sorte euh, de sécréter, euh, des, des, de, de, pardon, de fournir une réaction physique dans mon corps. Entre autres, celle de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur et, et, et ça, ça m'apporte du plaisir. Donc, les mentions « j'aime » vont stimuler sa production. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est ce n'est pas seulement les mentions j'aime. C'est-à-dire que peu importe la, le nombre de mentions que j'ai, que les commentaires soient positifs ou négatifs, euh, ça sécrète quand même de la sérotonine. Ça, c'est particulier. À toi, euh, oui, pardon, de la dopamine, excusez-moi. Euh, Donc, c'est vraiment particulier parce que c'est un peu la théorie de la publicité, là. parler de moi en mal, parler de moi en bien, mais parler de moi, euh, c'était l'effet recherché. Bien, comme si peu importe la mention, euh, notre, notre cerveau fonctionnait de la même façon. Euh, la deuxième chose qui euh, se produit, c'est que, en fait, cette surproduction de dopamine fait en sorte que euh, le, le neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui lui, nous fournit un état de calme et, et, euh, et de, de, de vigilance, finalement, d'attention, il, il va être diminué. Alors, vous voyez que là, ça n'a pas été présenté comme ça pour rien. C'est comme une roue qui tourne. Fait que plus on a de dopamine, moins on a de sérotonine. Fait que moins on a ce potentiel, finalement, d'être focus et euh, ouais. groundé, là. Ben, focus, moi, j'irais même plus loin. Moi, c'est ce qui m'a estomaquée quand on a fait les recherches pour cette présentation-là. Tu sais, moi, je connaissais la, la dopamine, je connaissais la sérotonine, par exemple, quand on pratique le yoga, etc. Tu sais, il y a certains... Euh, il y a... Tu sais, c'est comme contre l'anxiété. Finalement, la sérotonine, c'est ce qui nous amène à être dans un état de calme. Mais moi, je ne connaissais pas le lien entre les deux. Je ne savais pas, moi, que la dopamine était sécrétée au départ de la sérotonine. Ça veut donc dire qu'on peut faire une équation très, très claire entre les notifications et les, les, les stratégies, finalement, des, des plateformes des médias sociaux, entre, en, en, entre ce qu'elles ont comme effet et la diminution de sérotonine, ce qui va donc faire en sorte que mon, calme va, mon état de calme va être compromis. Ça veut donc dire qu'on peut établir un lien entre ça et des états un petit peu plus anxieux, des états un petit peu plus… Euh, c'est pour ça, dans le fond, c'est là-dessus que se basent les études qui tendent à démontrer des effets néfastes. Puis là encore là, on va, on va aller ailleurs là, plus tard, on ne veut pas être dans la panique, mais les études qui démontrent les liens entre les plateformes de médias sociaux et les, euh, les problèmes de santé mentale, ben, c'est basé sur ces, cette équation-là exactement. Là. Donc, il y a lieu de se questionner sur euh, l'impact des neuros, des, neuro, des voyons, notifications, si tu vas à la prochaine. Euh, oui. Des notifications, finalement, sur, sur nous et sur notre bien-être. Donc, il y a vraiment comme un, un, un espace pour réfléchir à ça. Là. D'une part, notre bien-être, d'autre part, notre fear of missing out. Puis, je veux dire, si vous mettez toute l'équation ensemble, là, comme mm. tout est présent là, euh, pour, euh, pour se questionner finalement. Ah oui, vraiment. Puis notre message, attention, hein, ce n'est pas de dire, euh, ah ben là, euh, euh, ce pas de diaboliser, en non, fait. Non, non. Vraiment pas. Mais euh, qui de mieux qu'une que, qu personne éclairée hein, pour, pour, euh, pour être un utilisateur... Euh, je vais dire sain, mais, mais finalement pour avoir une utilisation qui est cohérente par rapport à ce qu'on sait, hein, le, le, le, ça ne veut pas dire qu'on qu qu souhaite qu'on arrête de les utiliser, mais qu'on le fasse euh, en connaissance de cause. Qu'on se dise ok, ouais, attends un petit peu là, j'ai de la misère, j'ai comme de la misère à grounder probablement que parce que bon. Donc, euh, voilà. Puis moi, j'irai même plus loin parce que moi, justement, des informations bien basiques et scientifiques comme celle-là, ça me parle encore plus que quelqu'un qui va avoir un discours sur euh, « débranche-toi, pose ton écran, déconnecte-toi des médias sociaux ». Moi, ça, personnellement, ça me parle… Se, semis de me faire dire quoi dire de, de, de, de me faire dire quoi faire, pardon sauf que d'avoir les chiffres entre les mains, ça par exemple, ça m'amène à me dire ouh, ok, c'est ça qui se passe dans mon cerveau, puis j'ai pas nécessairement de contrôle là-dessus, on s'entend? Euh, un autre mécanisme du cerveau qui est intéressant, ben, qui est important en fait de connaître, ce sont mm. les biais cognitifs. Euh, c'est drôle, on, on a commencé à travailler là-dessus il y a un an et demi environ, euh, mm. mais depuis, peut-être, vous allez me dire, c'est notre algorithme, là, mais euh, depuis... <rire> il me semble que c'est de plus en plus pointé du doigt. Donc, qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est une distorsion dans notre cerveau, dans le traitement de l'information. C'est quelque chose qui est comme déjà installé, qui fait en sorte que, oups, euh, ma, ma vigilance ou ma, mon, mon, mon potentiel de rationalité, finalement, est mise en jeu. Et donc, exemple de, de biais cognitif, bien, le biais de confirmation en est un qu'est-ce que c'est? Le biais de confirmation, c'est en fait que j'ai tendance à croire plus facilement ce qui va confirmer mes pensées profondes que ce qui va les infirmer. Donc, si je pense que les chiens sont meilleurs que les chats et que je vois une, une, une publication qui dit que les chiens sont meilleurs que les chats, j'ai tendance à y croire plus facilement. Et ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Parce que, ultimement, là, je veux dire, ça fait rien. C'est que... Je vais, ça, ça va m'amener finalement à baisser mes gardes de l'esprit critique et à moins utiliser mes stratégies. donc Moins à aller au fond des choses, moins même ouvrir la source en me disant « ben oui, je savais ça, c'est parfait » et de continuer même à la limite de partager. <coughs> pardon fait que Ça, c'est le biais de confirmation. L'effet le, de vérité illusoire, très, très intéressant quand on parle de médias sociaux parce que c'est justement… Euh, inclus dans l'action de euh, naviguer, scroller notre écran, euh, notre mur, pardon, parce que l'effet de vérité illusoire, c'est le fait d'accorder du crédit à quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises. Donc, puis à penser à, à votre dernier fil d'actualité, pensez aux publicités qui étaient dedans, ben, une fois, deux fois, trois fois vendues, adjugées. Euh, c'est ça, en fait. Puis que la première fois, on peut se dire, mettons qu'on parle d'une nouvelle qui serait douteuse, on, on peut se dire, ben voyons donc. Deuxième fois, le, le, on a, on a passé par-dessus le biais de confirmation, c'est correct, on, on y a résisté. Euh, quatrième fois, cinquième fois, oups, la sixième fois, c'est partagé par quelqu'un en qui j'accorde vraiment du crédit, euh, j'ai confiance, etc. ben là, l'effet de vérité illusoire peut prendre vraiment euh, tout, tout son... son... son Hmm. Son potentiel, finalement. Mm -hmm. euh, donc, euh, les connaissants, encore une fois, connaissances utiles, ben, je, je peux m'en méfier. Je peux les voir à l'œuvre dans mon « ah ouais, bon, je, me, je le sais que je suis en train de... Euh, » Et donc, le mécanisme devient conscient, finalement. Oui. Puis euh, d'ailleurs, euh, tu disais le scrolling, c'est comme vraiment un lien... Euh... C'est fertile pour, pour euh, l'effet de virtuel illusoire, mais justement, prochaine diapositive, là, ça, ça montre que qu'en général, le fait d'être de, de, et de consulter de façon, euh, de façon continue les médias sociaux, ben, c'est un terreau fertile pour les biais cognitifs, Alors, pour plein de raisons, hein, parce que nous, on en, je l'ai mis dans le clavardage, on en parle beaucoup par rapport à l'éducation aux médias, euh, à adhérer ou pas aux fausses nouvelles, à des idées complotistes, etc. On sait que les biais cognitifs vont avoir un pouvoir agissant extrêmement fort pour ça. D'ailleurs, c'est un enjeu des médias sociaux, mais pas juste ça, tu hein, te parler de consommation, Annie, on pourrait parler aussi de l'image de soi, donc là, si, si, par exemple, je suis quelqu'un qui, euh, qui entretient une image de moi-même, euh, euh, peut-être un peu distorsionnée, euh, moins belle, j'ai de, euh, de la misère avec la, la con, ma confiance en moi puis l'image que je renvoie de moi, bien, de voir, par exemple, via des médias sociaux comme Instagram, de voir des images dont bien belles, dont bien parfaites, de gens qui ont dont ben une belle vie, euh, ben ça va avoir exactement le même effet, par exemple, via le, le, le billet de confirmation. Donc, ça va venir confirmer que ma vie à moi est moins... Euh, est moins intéressante euh, euh, que mon image de moi, je suis bien pas belle ou pas beau en comparaison avec ce que je peux retrouver sur euh, ce que je peux retrouver sur les médias sociaux. Donc c'est là que ça devient intéressant finalement de comprendre euh, l'impact et le, le pouvoir agissant de ces biais-là. Non seulement ça, euh, en, en, quand on, on parle de, quand on prend l'angle de l'information, des fausses informations, du complotisme, etc., il y a la posture hein, aussi dans laquelle on se trouve quand on fait ce dit scrolling c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas pas souvent dans une posture de vigilance intellectuelle, euh, comme quand là je suis assise droite devant mon ordinateur, mon cerveau est installé pour travailler, tandis que quand je prends mon téléphone, je sais pas vous, là mais c'est peut-être juste moi, quand je prends mon téléphone euh, pour euh, regarder euh, mes fils d'actualité, c'est plus une position de divertissement que j'ai. Et donc, cette, cette position-là, puis ce n'est pas juste physique, là, cette posture-là fait en sorte que, mon cerveau est, euh, se place dans cette disposition aussi euh, de, de, de relaxation. Et donc, il n'y a pas nécessairement envie d'avoir cette euh, c'est cette, ça, de voir cette, cette attitude-là de, de, de pensée critique, puis de, de recherche, puis d'aller au fond des choses. c'est ça, il y, y a plein de, de, de paramètres finalement dans le scrolling qui font en sorte qu'on devrait. Euh, je, je, je, il y a juste ce méfier qui vient en tête, mais bref... Euh, euh... Même, tu sais, on le dit, des fois, quand on se parle, on... Ouais. ok intellectuellement, ouais. pas nécessairement physiquement, mais intellectuellement, c'est se donner un petit coup de fouette, finalement. <rire> exact. est-ce que Avez-vous des questions? Est-ce que ça vous parle? Il y a personne qui est dans le clavardage? En tout cas, on espère que que ça rebondit chez vous, puis que vous pourrez utiliser ça avec vos élèves. Hein. C'est vraiment des savoirs, là, un petit historique, des chiffres, euh, des différents mécanismes pour, euh, pour permettre finalement d'aborder les enjeux, ce qu'on va faire actuellement. Il ouais. euh, y, y a énormément de gens qui ont différents points de vue par rapport à ces enjeux-là, euh, par rapport à ces médias sociaux finalement. Et donc, continuons cette présentation par, euh, par une petite activité. Donc, euh, on vous demande d'aller sur menti.com. Euh, donc, prenez, ouvrez une autre page dans votre navigateur. Allez sur menti.com et entrez le code 5269-544. Pas oh, celle-là, Annie? OK, ouais, J'ai yeah. plusieurs bureaux. C'est <rire> bon, pas ça, là! <rire> non, oh, c'est pas le même code, Marjo, par exemple. Ah, le code a changé. Oups, pardon! 82 67 17 0. J'aimerais ça... Euh, je me suis pas préparée avant, j'aurais aimé ça vous donner le code. Il est là, en haut, 87, 82 67 17 0. Mais je veux dire, moi, ce que je voulais dire, c'est le, le lien dans le clavardage. Mais, euh, des fois, c'est comme non. au choix. Là, dans le fond, vous pouvez soit passer par le code qu'Annie vient de vous donner là, euh, ou encore cliquer directement dans le clavardage. Si vous cliquez direct dessus vous allez arriver au, à, à l'outil de votation, finalement. On s'excuse, des fois, les, en fait, les codes sont remis à jour. Remis on, on à jour, oui, c'est ça. On, on, on, voyons, on ne revérifie pas, c'était dur euh, Ce qu'on vous demande, en fait, avec cette tâche-là, vous avez euh, quelques énoncés, finalement, qui commenceraient tous par les médias sociaux, euh, puis, bon, contribuent à mieux nous informer, nous aident à être en contact avec les autres facilite notre consommation de biens, etc. Alors, on vous demande si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation-là. C'est une tâche facile qui ne devrait pas vous prendre extrêmement de, de, de, de temps, finalement. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur « Soumettre » ou « Submit » en anglais, puis vous voyez euh, en temps réel euh, apparaître les résultats. On vous laisse comme quelques petites secondes. On voit d'ailleurs, hein, euh, bon, Parlons aussi, là. On, on Mentimeter, c'est quand même un outil intéressant. Là. Vous avez différents types d'outils de, de, de, en ligne de votation comme ceux-là qui sont proposés. On voit actuellement qu'il y a quatre personnes qui ont voté. Alors, vous êtes une vingtaine. On vous laisse quand même un petit temps pour lire et pour euh, répondre. C'est intéressant hein, parce que si on, on passait le même... Euh sondage avant la COVID ou maintenant, euh, la, la pandémie, pardon, ou euh, dans un contexte où on n'est pas en confinement, mettons, mais la consommation de biens, est-ce que la réponse changerait? Je réponds actuellement à Stéphanie qui dit « je ne suis pas capable comme de bouger le bouger okay. le. En fait, peut-être l'autre moyen que vous pouvez prendre, c'est juste cliquer sur un ou sur deux. Donc, tellement ou euh, non, en cliquant sur l'une un, des deux extrémités directement, euh, je pense que la boule devrait se déplacer d'elle-même. Parce que vous voyez, hein, euh, <rire> non, on ne veut pas brûler, brûler pas le punch, là, mais l'idée de ce qui s'en vient. Mais ce n'est pas possible pour vous de cliquer euh, n'importe où sur la ligne. Donc, vous n'avez pas le choix d'aller à l'une ou l'autre des extrémités. Et c'est voulu. Ils font gagner du temps, améliorent la, comm la communication entre les individus. Ils sont facilement éjectables de notre vie. Euh, non, mais ben oui. intéressant. Mm. Alors, on est plus ah, Je propose de... Euh, je ne sais, sais pas ce que tu en dis. On, on peut vous laisser continuer de, de voter. On voit que les tendances sont quand même... Euh facilite notre consommation de biens. C'est drôle, on, on voit une tendance là aussi. C'est rare que la tendance est dans tellement ouais. est positif. Euh, je vois, Joanne, vous avez activé votre micro. Est-ce que vous voulez euh, intervenir? Euh, non, c'est erreur. <rire> Donc euh, oui, effectivement, je reviendrai à la présentation. Euh... En fait, en vous demandant euh, une question simplement, comment vous avez trouvé ça euh, de ne pas pouvoir euh, répondre autre que tellement ou euh, non? Est-ce que vous pouvez répondre dans le clavardage, s'il vous plaît? Est-ce que vous, vous avez senti de la frustration? Je déteste. <rire> Intéressant. Euh, mm -hmm. Ou c'est pas si grave que ça? Oui, c'est ça. Hein? C'est difficile de mettre un jugement comme aussi, euh, aussi clair. Effectivement, on, on... ah c'est drôle, Sophie, parce que regarde la prochaine diapositive. J'aime pouvoir nuancer. Ah tellement. Ben, exact, en fait, c'est drôle. Cet exercice-là, pour être vraiment honnête, les vos réponses nous importent peu. <rire> Dans le sens où on regarde vos réponses, puis pas, parce que c'est pas, pas ça qui nous intéresse tant que ça, parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur euh, « oui, non, ça facilite, ça facilite pas, on pourrait en, en jaser, puis on le fera d'ailleurs un petit peu plus tard, on va se donner cette place-là, mais l'objectif, puis l'intention vraiment derrière cet exercice très cassé, noir-blanc, puis vous devez vous positionner entre les deux, ben on, on l'a souvent utilisé là, dans des dans, dans formations, parce qu'on trouve ça euh, gagnant de... de de voir à quel point ne pas laisser place à la nuance, là, le « entre-deux euh, », ça peut générer un sentiment de frustration. Puis ça, c'est vraiment euh, payant quand il y a le temps de comparer ou de s'intéresser sur les points de vue. Euh, parce qu'un point de vue tout blanc, tout noir, un point de vue dichotomique comme celui-là, non seulement il n'est pas possible, mais il n'est surtout pas souhaitable sur des questions comme ceux-là des, des médias sociaux qui, au contraire, ont à gagner d'être abordés avec une plus grande, euh, une, vous l'avez dit, Sophie, une plus grande nuance, une plus grande palette de gris, finalement, c'est vraiment, euh, vraiment utile. Puis c'est un peu là-dessus qu'est basée notre, notre approche aussi. Hein. Vous voyez, on est allé dans dans, dans l'anxiété au début avec, euh, avec les données, mais là, tranquillement pas vite, on met de l'eau dans l'eau dans le vin, de l'eau dans le café, <rire> puis euh, on s'en va vers quelque chose qui est un peu plus euh, nuancé. 50 nuances degrés, ouais. Ben, l'eau dans le café, ça fait un americano, c'est vraiment bon quand même. <rire> <Oui>. <rire> OK, donc comparer des points de vue, en fait, euh, on trouvait ça intéressant parce que vous, vous avez répondu en, en grande majorité, puis on le sait que pas, euh, ça fait pas office, de, de, on va pas aller à l'Institut de la statistique du Canada avec ça, mais euh, euh, que c'était difficile hein, de, de, de mettre ça de côté de nos vies. Bien, voici trois personnes qui nous offrent leurs points de vue finalement et qui ont décidé de, de, de, de s'en séparer pendant un temps. Donc, Arnaud Soli, qui est humoriste, vous, vous l'avez peut-être vu, là, il a vraiment produit beaucoup de contenu sur Instagram, entre autres, pendant... Euh le premier confinement, donc euh, avec plusieurs personnages. Ensuite, il y a Emma euh, Fierberg et Mathieu Dugal. Euh, Mathieu Dugal, vraiment intéressant comme euh, pose parce que, bon, c'est quelqu'un qui est très connecté. Je ne sais pas si vous le suivez, c'est un animateur euh, de, à la radio euh, de Radio-Canada et euh, il, euh, il est vraiment connecté euh, et il a senti ce besoin finalement de faire une pause, mais il a documenté sa pause. Donc, il a... Il, il a, il a, il a rédiger des articles sur euh, comment ça s'est passé finalement, puis comment il a substitué, parce qu'on s'entend, hein, je dirais, il, il y a plusieurs, ça remplit plusieurs fonctions. Donc, comment il a réussi à substituer ces différentes fonctions-là? Euh, dans, le, dans le site, euh, si jamais vous y êtes ou vous comptez y aller, euh, vous allez avoir accès à, entre autres, des, des, des articles qui viennent documenter leur démarche à ces trois personnes-là. Et puis, vous allez avoir aussi accès à une vidéo, Si un, vous connaissez peut-être le format TED Talk. C'est un gars qui s'appelle Cal Newport qui, qui parle de minimalisme numérique dans le fond. Et puis, plusieurs de ces personnes-là, en fait, dans plusieurs des ressources qui sont proposées, ont fait référence à cette vidéo-là. Ils ont comme un peu ça en commun, le concept de minimalisme numérique qui invite justement à la... Ou, ou qui fait l'apologie la, la, la, ou la, les vertus de, de de se déconnecter ou de prendre un petit pas de recul des médias sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les trois cas, c'est pas nécessairement exactement la même démarche parce que dans dans un, dans un le cas d'Emma Fierberg, elle a s'est complètement déconnectée. Elle a voulu faire la pause pendant un mois, mais elle a réalisé finalement que bon les médias sociaux étaient terminés pour elle de façon plus euh, Permanente. Mathieu Dugal, ça a été pendant un temps circonscrit, euh, qui était, je pense, que était un mois, il me semble, Mathieu Dugal. Puis Arnaud Soli, lui, c'était comme un, un genre de ben, tu on verra. Je, là, je me déconnecte pour le moment parce que ça ne fait plus, puis on verra euh, dans quelle mesure je reviens par la suite. C'est trois démarches différentes, mais qui ont un point en commun. Euh, ces trois personnes-là, c'est que dans la manière dont ils parlent de leur expérience de déconnexion, euh, ils ont un point de vue extrêmement nuancé dans, dans les trois cas. C'est ce qu'on trouvait intéressant euh, de voir avec vous. Euh, on ne va pas lire l'ensemble des points de vue qui sont là. Vous les retrouvez dans le site, si vous voulez, vous pourrez, euh, vous pourrez y aller, là, les récupérer même avec vos élèves, peu importe. Mais, euh, si on pense par exemple, j'essaie de, de, de prendre un exemple qui, qui pourrait être parlant, je pense à Arnaud Soli qui d'un dans dans, côté vient dire que les réseaux sociaux sont des espaces qui alimentent la haine au détriment de l'écoute. C'est un peu ça son argument pour quitter les médias sociaux au moment où il l'a fait cet été ou ce printemps. Il disait que le dialogue n'était pas vraiment possible sur les médias sociaux. Puis lui ça ça faisait mal, il aimait pas ça, puis il se sentait comme un peu euh, pris là-dedans, puis inconfortable là-dedans, mais en même temps, il est comme capable d'affirmer, euh, qu'est-ce qu'il affirme aussi? Il vient dire, euh, euh, il vient dire que c'est complètement inadapté au dialogue, mais qu'à la fois, euh, les réseaux sociaux permettent aussi d'exprimer notre créativité euh, sur une base régulière, parce que lui, c'était quelqu'un qui, il faisait comme des petits, euh, des petits clips, puis des, des, il avait une présence assez régulière sur les médias sociaux. Fait, bref, tout ça pour dire que dans les trois cas, ils réussissent à dire que les médias sociaux, ça a comme des impacts un peu plus négatifs, mais à la fois aussi, il y a, il y a, des, il y a des aspects qu'on ne peut pas négliger, comme par exemple comme Mathieu Dugal nous dit que pour certains corps d'emploi ou certaines catégories d'emploi, notamment quand on travaille dans les médias, bien les médias sociaux... Euh, c'est un incontournable. C'est une, une façon euh, extrêmement gagnante et démocratique finalement de faire euh, rayonner son contenu. Donc, euh, donc voilà la, la palette des, des points de vue exprimés ici. Euh, donc, euh, ceci étant dit, comment on, on quels enjeux on approfondit puis comment on les approfondit? Euh, est Ce qu'on vous a... en fait, quels enjeux? D'abord. Euh, Penchons-nous sur les différents enjeux, puis il y en aurait peut-être d'autres. Hein? Euh, si jamais vous avez des, des suggestions à faire, n'hésitez pas à aller dans le clavardage. Voici ceux qu'on vous propose d'aborder. Donc, d'une part, le temps d'écran et la dépendance. C'était intéressant aussi hier euh, dans l'enregistrement de cette balado sur euh, le, le temps d'écran, les usages versus le temps finalement. Euh... Il y a une, une chercheure qui venait nous dire que les, les, les grands cas de dépendance aux, aux écrans, euh, on parle de 1 à 3 de la population, là, donc c'est vraiment, euh, vraiment faible. Mais euh, les indicateurs, quand on demande aux gens, hein, ça nous dit autour de 30 que les, les gens se considèrent, euh, considèrent qu'ils peuvent avoir un problème de dépendance, à la hauteur de 30 des utilisateurs. Donc, on a comme une perception... Euh, euh, euh, très, euh, très euh, ben, déplacé, là, finalement, de ce que c'est dans le réel. Permettre en classe ou non est vraiment un bo bon, bon enjeu, effectivement. Euh, Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que vous voulez dire, Louis, par, comme pédagogue ou l'utilisation du téléphone en classe? Parce que le téléphone comme, offre différentes... Euh, options qui ne relèvent pas nécessairement des médias sociaux. Ça serait intéressant là, de, de vous entendre là-dessus. Euh, deuxième enjeu, image de soi, santé mentale. Euh, donc Marjorie en a parlé un petit peu tantôt. Ensuite, les relations, nos interactions en ligne, la vie privée, les données personnelles, entre autres ça, euh, dans le contexte de classe, euh, c'est mmh. vraiment... Euh, à aborder. Et ouais. puis finalement, ben, l'information. Hein, euh, sachez que 75 des Québécois s'informent euh, à travers les médias sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas lire, mettons, La Presse Plus via l'application La Presse Plus, mais que 75 des gens tirent une partie de leur information dans les médias sociaux. Donc, euh, vraiment important de comprendre les différents mécanismes sous-jacents, euh, à, au contenu qui nous sont proposés, là. donc euh, voilà. Alors, on vous, ben, ben, la tâche, c'est une tâche pipa. En fait, c'est plus un, un outil, un outil dialogue. Là. On vous demande un peu encore la même chose d'aller sur menti.com, d'entrer le code qui est le 3303096. Cette fois-ci, c'est le bon. Je vous ai aussi placé dans le clavardage le lien direct si vous préférez. Donc, on vous pose la question suivante lesquels de ces enjeux dont Annie vient de vous parler vous préoccupe le plus par rapport aux médias sociaux Qu'est-ce qui, qu qui, selon vous, a, a, Aurait, serait le plus sujet ou le plus grand objet de, de, de, de réflexion avec vos élèves ou même pour vous même avec vos enfants. Vous allez voir que vous pouvez voter plusieurs fois, c'est ouvert, c'est possible aussi que finalement tout ça vous préoccupe beaucoup, <rire> ça se peut. Pas capable, non, mais c'est ça, je ne suis pas capable de faire un seul choix, c'est correct, là, dans le fond, c'est pas bloqué, vous pouvez voter à plusieurs reprises parce qu'on qu'ici, on ne voulait pas vous coincer comme à l'autre sondage, c'est vraiment d'avoir un portrait réel de, de, de, de, de vous, puis de comment vous vous placez finalement, on parlait de posture tantôt, donc comment vous vous placez par rapport à ces enjeux-là. Je peux parler pendant le sondage? Bien oui, bien sûr. La référence ou le point que je voulais mentionner, c'est que permettre ou non en classe, pour beaucoup d'élèves, ils sont tellement dépendants que subtilement, ils essayent continuellement de, de consulter leurs médias. Et à cause, ils essaient tellement d'être coquins dans leurs consultations, ils focusent plus sur les classes. Oui. Alors, juste pour pallier, comme une pilule, je me suis déjà questionné, permettre ou non, juste pour rassasier ça, pour qu'il puisse revenir focus. Mais c'est vraiment intéressant. Euh, Thierry Carsenti a fait une étude au tout début là, de, de, de plus l'avènement, mettons, quand le téléphone s'est amené en classe. Là, je parle de 14-15, mettons, 2014-15. Euh, ils, ils avaient fait une étude comparative entre deux milieux, euh, c'est-à-dire une école qui était très permissive, euh, euh, tout en comment dire, tout en gérant euh, l'utilisation, mais une école qui était très, au contraire, là, qui était très dans, dans l'interdiction. Euh, et euh, bon, là, je ne vous parle pas des de, de la méthodologie, seulement des résultats. Euh, il disait qu'en moyenne, dans l'école où c'était interdit, il s'envoyait au-dessus au de 600 textos, là, pour le même nombre d'élèves à peu près, par jour. Tandis que... Euh, et puis les élèves... Euh, euh, euh, euh, comment dire, il était d'une créativité sans borne jusqu'à temps qu'ils réalisent que, que, que les enseignants, que l'équipe école réalise finalement qu'il y a une, une, une certaine catégorie d'élèves qui amenaient tout le temps un, di un dictionnaire dans tous ses cours pour comprendre qu'il y avait comme coupé les pages sur la forme de son téléphone, puis que c'est pour ça qu'il consultait si souvent son dictionnaire. Que, bref, euh, ils étaient créatifs. Tandis que dans l'école où c'était permis, où le téléphone était sur le bureau et tout ça, il y avait moins d'une dizaine de textos qui étaient envoyés pendant les cours. Euh parce que ben, l'explication, en fait, c'est qu'on avait pris le temps d'en parler avec les élèves, de voir l'utilité, de voir comment ça peut être une distraction, et, euh, de, de démocratiser finalement tout ça. Euh, et donc, euh, voilà. Là, je ne vous dis pas quoi faire, je vous parle juste d'une étude qui a été menée. Euh, Il faudrait que je retrouve le contenu et euh, la, la ressource pour, que, pour pouvoir la partager. Mais c'est ça, moi ça m'avait, à, à l'époque, parce qu'ils en parlent déjà d'il y a comme six ans, ça m'avait quand même surpris. Euh, Merci du partage. C'est exactement ça que j'avais en tête. C'est en démocratisant son utilisation. Je serais vraiment curieux de le faire un essai ou une étude sur une semaine, mais je vois qu'il y a tellement moins de focus le seul fait qu'ils essayent de trouver des façons de pallier à leurs besoins. Ah non, c'est clair, hein? De, de, de venir nommer l'éléphant dans la pièce aussi, souvent on se pose, on se casse la tête entre adultes finalement sur comment trouver des moyens tout ça, mais pour peu qu'on prenne le temps d'en parler avec les, les élèves, puis de parler de certains moyens, puis d'essayer de, de trouver des solutions ensemble, puis de nommer aussi les, les, les conséquences à ça. T'sais, les élèves, souvent, quand on leur pose la question, euh, ils ont des réponses vraiment intéressantes à apporter. Moi, je pense à une école aussi, c'est euh, à la comme, centre de services scolaires. C.S.S.M.I., euh, Seigneurie des Mille-Îles, puis eux, dans une des écoles, ils ont fait l'expérience suivante. Ils se rendaient compte qu'à la cafétéria, sur l'heure du dîner, là, les, le nombre d'élèves, vous pouvez bien vous imaginer, là, le nombre d'élèves qui étaient sur leur téléphone cellulaire à place de se parler était vraiment comme grand. Puis eux, ils, voient, ils voyaient ça comme une problématique. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, tout le monde ensemble, c'est de séparer la, la, la cafétéria en deux. Ils ont dit, bien, d'un côté de la cafétéria, ça va être comme téléphone, tout ça. Donc, vous pouvez être de, de, de ce côté-là. Puis, de l'autre côté de la cafétéria, bien, ça va être pas de téléphone en fait. Donc, euh, on fait l'expérimentation puis ce qu'ils ont, qu ont réalisé au début, c'est au départ, c'était à peu près 50-50 les élèves qui voulaient aller d'un côté ou de l'autre, mais euh, au fur et à mesure où les jours passaient, bien, les élèves qui migraient du côté téléphone vers le côté où il n'y en avait pas, donc on peut présumer qu'il y avait plus d'interactions, hein, etc., bien, le nombre grandissait. Donc, de leur propre chef, les élèves voyaient les vertus un peu, finalement, des euh, d'aller de, de, vers l'autre côté. Fait que, tu sais, c'est c'est autant de solutions vraiment créatives. En fait, moi, je salue la créativité derrière tout ça. Euh, les, donc, les vertus de la créativité, mais les vertus aussi d'en parler puis de venir comme mm. ouvrir le dialogue. Tu sais. Puis les élèves, sont pas fous, hein? Ils sont au courant que c'est une source de distraction puis que c'est difficile puis que quand les notifications sont là, bien, on a tendance à les regarder puis etc. Il euh, mm -hmm. y a une prof euh, de la CS, euh, du CSS SMI, en tout cas, mille <rire> Oui, ouais. euh, <rire> ouais, c'est ça. Qui, euh, qui, euh, qui discutait de ça avec ses élèves. Puis, dans le fond, ils, eux autres, ce qu'ils ont utilisé, c'était un sac de plastique. Ah oui. L'élève avait un petit sac de plastique euh, dans lequel, puis là, ce n'était pas pour la COVID, euh, qu'il mettait sur son bureau. Qu'est-ce que ça faisait en sorte? C'est que quand l'enseignante euh, euh, enseignait, finalement, euh, ben les élèves n'avaient pas tendance à prendre leur téléphone parce que ça fait du bruit, le sac de plastique. Mais il est là. Euh, ce qui fait que quand elle les mettait en projet ou en travail, ben, ils l'utilisaient comme un outil pédagogique. Donc, ils s'étaient trouvés des trucs, finalement, pour pas pour, pour, euh, des trucs contre la tentation, finalement. Eux autres, c'était comme ça qu'ils avaient fait ça. Alors, euh, puis ça évitait là, de, de se lever et de circuler quand on voulait le reprendre. Donc, euh, c'est ça, autant de créativité. Euh, euh, puis, en fait, c'est ça. Puis, ça évitait aussi l'enjeu le, de, bien là, vous le mettez dans une boîte en rentrant, bien. Euh, euh, Est-ce que euh, je, je veux dire, je veux pas que vous l'oubliez, je veux pas avoir cette responsabilité-là comme enseignante, nanana, non, non. fait que de, le fait de l'avoir sur son bureau, là, euh, voilà. Donc euh, merci pour votre participation. On voit que c'est assez, hein. Euh, assez, euh, oui, c'est ça. Comme si tous ils nous créaient un petit peu de, de préoccupation, en fait. C'est vraiment intéressant, donc c'est d'autant d'enjeux à traiter avec les élèves. Là. Donc, revenons à notre présentation. Oui, c'est ça, puis c'est euh, moi, déjà, ce que je trouve intéressant, puis là, on va comme ouvrir euh, le dialogue par rapport, euh, par rapport à ça, mais ce qui est déjà intéressant, c'est de voir les médias sociaux, pas juste comme étant les médias sociaux, mais de décliner, donc, dans quel de, de quels enjeux quel découle de ça, finalement. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose de d'assez intéressant comme exercice de voir finalement toutes les perspectives qu'on peut avoir par rapport à ça. D'ailleurs, il eh, y a comme deux choses qu'on ose proposer pour venir aborder les enjeux des médias sociaux. Ben, d'abord de se poser des questions qui vont nous permettre de ça. « think outside the box » en anglais, donc de sortir de la boîte ou de penser en dehors de la boîte. Donc, ils vont finalement nous permettre de nous émanciper de cette espèce de carca-là. Souvent, dans les médias, quand on, on aborde cette question-là, on va avoir les fervents, d'un côté, là, les influenceurs, etc. Donc, les, les fervents usagers des médias sociaux. Puis, d'un autre côté, ben, on va avoir un peu les détracteurs puis ceux qui vont avoir tendance à parler en termes de, en termes de danger, de menace, etc. Mais, tu sais, vous l'avez vu tantôt avec l'exercice de la nuance, bien, il tout un, toute une zone entre les deux qu'on peut aller explorer, qu'on peut exploiter, puis c'est en se posant d'autres types de questions qu'on peut y arriver. Euh, puis, d'un autre côté, ben, c'est de se demander qu'est-ce qu'on a à perdre ou à gagner. Donc, ça, ça peut être la base d'activités vraiment intéressantes avec les élèves, de voir qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre, par exemple, si on a des plateformes de médias sociaux qui sont qui sont plus, euh, qui sont plus euh, humains dans leur façon de gérer leur stratégie marketing, qu'est-ce qu'on a à perdre ou à gagner si les gens sont meilleurs pour s'informer avec les médias sociaux. Donc, devenir nommé nommer ça, finalement, ça vient nous, nous pointer des leviers puis des des, des endroits où on a un pouvoir d'action, finalement, comme citoyen et comme genre comme C'est vraiment intéressant, Sophie, ce que vous nommez, là, pendant vos stages, il y avait moins de. C'était moins de gestion coercitive. Puis, dans le fond, quand on se donne des mécanismes de gestion, le, le, pas le problème, mais je veux dire, ça vient avec une responsabilité, c'est-à-dire de les appliquer. Donc, si on est très coercitif et que les, les conséquences sont. sont euh, importante parce que dans le fond, plus on veut que ça marche, souvent on a tendance à être de plus coercif, mais il faut que ce soit applicable. Retirer le téléphone d'un enfant pendant une journée, deux journées, une semaine, euh, est-ce que c'est facile à gérer? Est-ce que les, les, les parents, parce que c'est un mode de communication, d'organisation familiale aussi, donc est-ce qu'on on, on est capable de gérer? On, on, on s'oblige à gérer aussi la famille et tout. Donc, c'est comme une réflexion là, à faire qui est intéressante en, en utilisant la réflexion éthique parce que ça nous permet de voir les différents points de vue et toutes les personnes qui sont touchées à travers ce qu'on se donne comme balise finalement. C'est vraiment, vraiment pertinent. Euh, on continue euh, avec les différents enjeux. En fait, on, on voulait vous demander une tâche, mais vu que le temps passe, je pense qu'on je vous proposerais juste ça en, en, comme contenu. C'est dans le site, mais... Comment on peut réfléchir à ces enjeux-là, finalement? Euh, qu -ce qu'est-ce qu qui, qui serait à faire ou qu'est-ce qui pourrait être mis à, au menu, finalement, là, quand il s'agit de ces différents enjeux? Oui, ben, dans, oui, oui, il y a ça. En fait, donc on a décliné, comme vous l'avez vu, là, en différentes plus thématiques. Donc, quand on parle de temps d'écran et de dépendance, Annie, tu nous nommais tantôt, on a enregistré un balado hier euh, qui, qui, qui portait sur le temps d'écran cette, cette patate chaude. <rire> C'était ça le titre, finalement. Puis on se demandait pourquoi c'est donc ben un, un, un sujet qui nous mobilise, qui nous préoccupe puis vraiment le qui alimente les passions, la question du temps d'écran, euh, puis slash, euh, baroblique de la dépendance. Euh, puis dans les solutions qui étaient amenées par les personnes là, qui étaient c'est pas des c'était pas un panel c'était juste deux mais des, des personnes qui venaient en discuter c'était notamment le, le, la volonté de parler d'usage un petit peu plus que de temps donc de migrer vers cette façon de voir le temps d'écran comme plutôt ce qu'on fait avec se questionner sur les intentions qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on on les utilise pour quelles raisons finalement, puis pour quel objectif nos appareils, bien, ça peut être une autre façon finalement de voir la chose, puis de venir éclater la manière dont on aborde euh, cette question-là. Puis là, vous voyez, on parle de médias sociaux, mais tu sais, ça nous amène souvent à migrer vers d'autres questions euh, comme, comme ceux-là. Euh, comment amener établir des, des balises claires quant à l'utilisation des écrans? On parle de droit à la déconnexion, ça fait un bout que, que je le demande. Donc, ben oui, cette question-là, hein, ça... Ça a comme euh, grossi aussi, ça a émergé avec le contexte pandémique, euh, le contexte de télétravail qu'on qu vit actuellement. Donc, est-ce que le droit à la déconnexion, c'est... Bien, en fait, est-ce que c'est un droit ou c'est une responsabilité individuelle? Donc, euh, ça devrait être reconnu comme un droit. Oui, vas-y, Annie. Non, non, je riais parce que... Euh, le, du commentaire de, de Stéphanie. Oui! <rire> Effectivement. Euh, ah. Donc, si on continue avec le deuxième enjeu, image de soi, santé mentale, hein, quand, encore d'autres questions. Hein, comment on peut profiter du potentiel des médias sociaux sans en subir les, des impacts psychologiques? Euh, Est-ce que ça influence les standards de beauté? C'est drôle hein, parce que c'est Rad, il me semble qui ont fait une série là-dessus, sur les standards de beauté, vraiment intéressant. Euh, je, rad, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le laboratoire journalistique de Radio-Canada. Donc, c'est une, une équipe de journalistes là, qui font les choses un peu autrement. Et euh, ils sont allés dans un, un, un groupe au cégep pour demander finalement euh, est-ce que bon, est-ce que les jeunes se sentaient influencés? Puis c'était très, encore une fois, varié au niveau des points de vue, mais il y en a qui disaient non, pas du tout, tu sais, on le sait que c'est pas vrai. On le sait que ces photos-là sont travaillées, on le sait qu'une euh, influenceuse ou un influenceur, ça peut prendre toute la journée pour, pour produire cette belle photo que ça donne donc bien l'air le fun. Fait qu on, on le sémissait exactement comme au départ probablement avec l'avènement de la télévision puis des, euh, des émissions de télé, ben, euh, euh, on ne on, on se demandait pas nécessairement si tu vrais qu'est-ce qui se passe, on le savait que c'était stagé, ben eux autres aussi, il y a beaucoup qui répondaient euh, en ce sens-là. Fait que euh, voilà, puis finalement, bien... Quelles fonctionnalités? Ça, c'est intéressant hein, aussi. Euh, réfléchir avec les jeunes aux fonctionnalités, ils en connaissent. Ils connaissent les trucs. Euh, désactiver les notifications, euh, mettre son écran jaune là, le soir pour être moins euh, euh, flabbergasté par la lumière. Donc, il y, a, il y a plein, plein, plein de fonctionnalités qui sont, qui sont possibles d'exploiter finalement pour euh, essayer de, de, de se prévenir les impacts. Ce qui est intéressant avec ce genre de questions-là, c'est que là, on n'est plus dans le. On subit les impacts et tout ça et tout ça. On est comme dans un mode un petit peu plus recherche de solutions finalement. Donc quelle solution collectivement puis aussi personnellement je peux mettre en œuvre ou quel quel moyen je peux utiliser pour justement prévenir des impacts un peu plus nocifs. Fait que là on est vraiment dans plus dans l'empowerment. On est un peu plus dans où est-ce que j'ai une zone d'action finalement. Est-ce que c'est vrai que j'ai aucun contrôle ou j'en ai un petit peu. Puis si j'en ai ben c'est lequel que je peux avoir. Et moi je, ben, le temps en c'est sûr sauf que ça c'était quand même l'enjeu qui vous préoccupait le plus. Là, vous aviez comme, il y avait une plus grande part de vous euh, qui avait voté euh, pour, pour celle-là. Pourquoi ça vous préoccupe tant que ça, l'image de soi, santé mentale? Est-ce que peut-être dans le clavardage, vous pouvez nommer des, des, des éléments qui font en sorte que ça, ça, ça, ça a lieu de générer un petit peu plus de panique, des choses que vous observez autour de vous, etc. Donc, euh, j'aimerais vous entendre là, pourquoi ça, ça vous a tant mobilisé finalement Hmm. C'est intéressant, euh, votre, votre discussion me fait rire, là, mais euh, euh, dans le fond, pour moi, je vois tellement un beau levier de discussion avec les élèves. Là, euh, y a-tu une heure plus propice que d'autres pour contacter euh, des gens, mettons? Puis là, on peut, sans, sans cibler cette situation-là, bon, Jérémy m'a appelé vendredi, c'est très... Euh, ça peut être comme euh, plus néfaste que d'autres choses, mais euh, de, de, de prendre la situation d'une façon distanciée. Est-ce est qu'on peut contacter les gens à n'importe quel moment? Ben, tu peux t'appeler ton ami à dire le soir? Probablement que oui. Tu peux t'appeler ta grand-mère à dire le soir? Hum, peut-être que non. Puis euh, sinon, finalement, professionnellement, est-ce qu'on appelle les... Puis là, on pourra en venir finalement à, à, à se questionner puis à, à, à se donner un genre de code. Ah mm, oh ouais, vraiment intéressant. L'ensemble oui, merci. Et, euh, on parlait des standards de beauté. Là, Stéphanie mentionnait ça dans le tabardage. Euh, on pourra vous en parler tantôt. Là, on a des petites pistes pédagogiques pour euh, traiter ce genre de, de sujet-là avec vos élèves. C'est vrai que c'est fort euh, fort intéressant et très, très riche et préoccupant, effectivement. Euh, la, les relations et interactions en ligne, c'est une autre chose hein, que les médias sociaux viennent euh, mettre en exergue ou mettre en lumière. Donc, la façon dont, dont on va interagir en ligne, euh, quelles sont les limites, est-ce que parce qu'on est... En ligne on a comme les mêmes la même liberté d'expression ou est ce qu'il a pas des limites de moins ou de plus donc de venir se questionner là dessus c'est vraiment comme utile parce que évidemment avec les ce qu'on qu peut observer dans les médias sociaux ce sont des échanges qui pas, pas toujours euh, qui sont pas toujours dans le respect qui se sont pas toujours euh, avec le même niveau finalement de, de, de rigueur intellectuelle et humaine également donc tout ça ça met en, en ça met en perspective d'autres questions comme par exemple le cyberharcèlement, c'est aussi des phénomènes qu'on remarque en ligne. Donc, de venir poser des questions comme celle-ci, euh, donc de venir comparer des espaces virtuels et, et les espaces physiques, est-ce que ce sont les mêmes balises qui, euh, qui s'appliquent? Comment hein, on reprend le… On reprend ce que Clément, le maître, l'enseignant le, auquel on faisait référence, euh, il, il nous disait, donc comment est-ce qu'on peut s'assurer de rendre les échanges plus, davantage constructifs en ligne? Euh, comment est-ce qu'on peut habiliter puis euh, habituer les élèves à le faire? Euh, Bien, ça, on pense qu'on va être gagnant collectivement parlant à long terme si, euh, si, si on va dans ce sens-là avec nos jeunes. Mmh. Oui, puis... Comment, comment faire du transfert? Tu sais, souvent, les jeunes... Je ne je sais pas si vous vous imaginez dans cette situation-là, mais moi, je faisais de la visualisation là, en classe, puis je me disais, les élèves, ils vont savoir... Ben, moi, j'enseignais en secondaire 4-5. Les élèves, ils vont savoir quoi me répondre sur la liberté d'expression. Mais maintenant, pourquoi euh, statistiquement, on, on, on voit quand même que ça se passe pareil? Pourquoi s'ils savent, ça, ça se passe quand même? Donc, euh, euh, ça serait intéressant de savoir pourquoi d'un savoir on n'en vient pas à euh, un savoir euh, euh, excusez-moi là, euh, savoir procédural, puis euh, savoir déclaratoire finalement. Pourquoi on ne passe pas à l'action? En tout cas, euh, on pourrait en discuter. Deux autres enjeux rapidement, parce qu'effectivement, le temps file. Donc, euh, vie privée, données personnelles, euh, super intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Chine, parce que dans vie privée, données personnelles, on parle de, euh, oui, euh, les données que j'utilise en ligne, à hein, chaque fois que j'ouvre mon téléphone, de toute façon, il, il, il, ça devient de la donnée, finalement. C'est le, euh, le, le nouvel or. Euh, mais euh, mon visage est aussi une donnée, donc euh, que ce soit par le... le la reconnaissance faciale, etc. Et donc, il y a certaines sociétés, comme la société chinoise, qui utilisent maintenant cette reconnaissance faciale pour noter les gens, leur donnent du crédit euh, social. Euh, quand tu en as beaucoup, tu peux faire plein de choses. Quand tu n'en as pas, tu es comme un paria finalement. Donc, euh, est-ce euh, on voudrait aller là? Vraiment intéressant d'en de, de, de, de, de, de, de, de discuter, la géolocalisation. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'on euh, vit privée ou bien comme... C'est juste pratique parce que je sais quand, quand on va arriver, etc. Je peux te rejoindre facilement sans avoir à, que à me dire « tourne à gauche, là, tourne à gauche! » Bref, euh, donc, grande question à discuter. Oui, puis ouais, ça, d'ailleurs, ben, avec cette question des in, de l'information puis euh, de la manière de s'informer, ça soulève aussi toute la question des algorithmes. Hein, C'est comme un grand, un, un grand mot technique euh, qu'il y a lieu de comprendre, c'est important de comprendre le fonctionnement des algorithmes pour pouvoir, de manière rigoureuse, aborder la question des données personnelles, aborder la question de mon fil d'actualité, pourquoi est-ce qu'il me nourrit de tel ou tel de tel ou tel ou article, par exemple? ben ça, c'est le pouvoir agissant des algorithmes qui, eh, on va même parler d'algorithmes de personnalisation, hein, parce que le contenu qui va venir jusqu'à moi, c'est un contenu éditorial complètement sur mesure, Faites pour moi. Et ça, on donne, on a quand même un gros panneau, nos formations qui portent exactement là-dessus. Sauf que quand on, on pense à cet enjeu des médias sociaux-là, bien, ça, évidemment, ça soulève toutes ces questions de fausses nouvelles, de prolifération d'idées, de théories complotistes, de, de, de polarisation dans les débats également. Fait que c'est intéressant de se poser les questions que vous avez à l'écran, là non seulement la question de l'algorithme, mais aussi quelles sont les intentions d'une personne lorsqu'elle va publier ou créer un contenu. Euh, quelles sont les stratégies de recherche, hein? tantôt on se disait se donner du pouvoir d'action, quelles stratégies de recherche vont m'aider, moi, à décoder puis à, à, à y voir plus clair dans le contenu que je retrouve en ligne. Euh, quels sont les impacts de mes, euh, de, de, de mes actions en ligne? Donc, aimer, partager, commenter, s'abonner sur les médias sociaux, ce sont autant d'impacts que des fois, euh, autant de gestes, pardon, que des fois on considère euh, ba banal, euh, sans trop d'incidence, mais en fait, ça en a de l'incidence. Ce sont des gestes simples qui, euh, qui alimentent et qui contribuent finalement à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et attention, quand on dit ça, c'est pas, on ne dit pas pour, pour, pour, euh, pour faire euh, l'apologie de ne rien faire sur les médias sociaux, mais au contraire, c'est de prendre le coup et de prendre la réelle mesure de l'impact de nos actions parce qu'elles en ont. Aussi, aussi simple soit-elle, soit finalement, sur les médias sociaux. Oui, puis nos actions, pardon, sont, euh, sont vraiment variées. Hein? Ça, c'est le fun aussi de prendre le temps d'explorer de, ça avec les jeunes. Parce que souvent, on a le réflexe de like, de, de dire, bon, c'est aimé, j'aime, ou etc. Mais, euh, mais il, partagé, il, signalé, hein, il y a partager, il y a signaler un contenu qui serait haineux, ou etc. Ne rien faire, ouais. faire c'est une action aussi. Euh, donc, euh, il y a plusieurs. Euh, des fois, on a l'impression d'être pris, là, mais, mais pas du tout. Il y a énormément d'actions différentes qu'on peut faire. Donc, euh, voilà. Euh, on, on vous, on vous, euh, on essaie, on contribue à votre réflexion par. Euh cette entrevue qu'on a fait avec Véronique Grenier. Véronique Grenier, elle est autrice, euh, poète. En fait, elle, elle, elle publie des recueils de poésie. Et elle est enseignante de philosophie au Cégep de Sherbrooke. Donc, euh, on l'a rencontrée parce qu'elle fait faire... Euh, elle, ben, elle, écrit un, des, elle écrit dans Le Devoir, là, euh, des textes vraiment intéressants, sur, euh, entre autres, un sur les médias sociaux. Et elle, elle fait travailler ses étudiants au Cégep euh, à travers Instagram. Donc. Euh, voilà, alors euh, en espérant que ça pourra vous inspirer.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 Aujourd'hui, c'est assez différent. Je pense qu'il y a beaucoup plus de plateformes, il y a beaucoup plus de lieux, puis on peut facilement aussi être en vase clos dans certains lieux, les chambres d'écho, en fait. Bon. fait que je pense qu'on a... On...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 avant de les, les relâcher dans le monde, parce que c'est ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est conscient qu'on a un impact sur autrui, bien, il faut être très délicat dans notre, avec la, la matière qu'on qu propose. C'est beau, okay. cette, apologie, cette apologie du temps d'arrêt et du, euh, de la délicatesse, là, tu sais, euh, de, de, la, de retenir un petit peu ce qu'on a à dire avant de le dire. Ça ne veut pas dire de ne pas le dire. Ça veut juste dire de comme... Mm. Tu sais. Oui, vraiment. Donc, cette vidéo-là, elle est aussi sur YouTube, là, fait que si vous voulez la, la présenter, ça peut être une source de discussion avec les élèves, donc n'hésitez pas à la réutiliser. Elle est sur le site dont on vous parle depuis tantôt. Mm. Dernière section, aborder les enjeux en classe. Donc, on va essayer de vous abreuver un petit peu d'idées de, de, et de, de, de différentes activités. Donc, premièrement, un peu la posture hein, dans laquelle on se trouve quand on aborde les médias sociaux. Puis c'est drôle parce que dans nos échanges depuis tantôt, ça transparaît, vous êtes déjà là. On vous fait écouter Mélanie parce qu'on l'aime, euh, puis parce qu'elle est vraiment pertinente. Mais euh, dans quelle position on se place comme enseignant, finalement, quand on aborde euh, les, les médias sociaux avec les, les élèves?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 L'utilisation, elle est là, tu sais, c'est comme un état de fait dans le sens où on peut essayer de trouver plein de twists, plein de, plein de façons justement de restreindre ou bloquer pour ceux qui étaient avec nous euh, ce matin, Et sauf qu'à partir du moment où on sait que c'est là, euh, peut-être qu'il faut justement aller, euh, aller voir ailleurs si j'y suis, là, tu sais, aller voir s'il n'y a pas d'autres façons d'être créatif finalement pour, pour réellement trouver des, des solutions euh, pérennes, donc à long terme. Puis, ce qu'on a à vous, euh, à vous proposer avec les prochaines diapositives, vous allez retrouver un petit peu le même, euh, le même visuel et les mêmes enjeux, finalement, qu'on qu vient de voir avec vous. Euh, à la différence près qu'on vous propose des, euh, des activités. Annie, vas-y dans, Bien, ce qui est intéressant, en fait, dans la démarche de Mélanie avec ses élèves, elle enseigne en sixième année, hein, euh, en passant, euh, c'est que, oui, elle, euh, elle est là, l'utilisation, elle est là. Fait considération numéro un, substrat, hein, de, de cette activité. Mais aussi, je n'ai pas d'intention claire, je n'ai pas d'intention autre que faire réfléchir avec mes élèves. Je ne veux pas qu'ils ferment leur compte, je ne veux pas qu'ils le mettent privé. Puis ce qui est intéressant de ça, c'est qu'il en est ressorti une, une panoplie de... de, de d'options différentes, d'options et d'actions qui étaient autant valables l'une que l'autre dans le sens où les élèves étaient confortables avec ça parce que pris en connaissance de cause. Moi, madame, il était public, j'ai je, je, décidé de le laisser public, j'en ai parlé avec mes parents, j'ai bien réfléchi à ça, je suis là. fait que c'était cette, mm. cette, cette ce non-attente parce qu'à un moment donné, quand on a des attentes aussi à ce niveau-là, ben, de fortes chances qu'on soit déçus, hey, je voulais qu'ils ferment leur compte, mais finalement, ils ne se sont pas dit de... bon. Fait, comme résilience, euh, éviter des frustrations. <rire> Donc, euh, voilà ce que je voulais revenir sur la démarche de Mélanie. Alors, tu nous disais, Majorie, qu'on va revoir les mêmes enjeux, mais qu'on va présenter euh, euh, des angles et puis des activités euh, d'apprentissage qui sont déjà prêtes euh, à, pour vous, finalement. Bien, en fait, c'est ça le petit but avec le temps qui reste parce qu'on veut quand même prendre le temps de vous entendre si vous avez des, des questions. Ce pas le temps de répéter parce que vous allez voir les angles qui sont là, ça, peut, ça ressemble beaucoup aux questions qu'on a soulevées euh, quand on a discuté des enjeux euh, au préalable. Mais dans le fond, c'est juste de vous expliquer que euh, dans le site, vous allez retrouver toutes ces, toutes ces petites imagettes-là. Finalement, elles sont cliquables puis vous y avez accès. Euh, donc, c'est du stock pour le primaire, pour le secondaire, dépendamment des sites Vous allez voir, c'est toute euh, la nomenclature y est. Mais dans le fond, ce qu'elles ont particulier, c'est activité là c'est qu'elles permettent de parler par exemple ici, dans le cas de cette diapositive-là, de parler du temps d'écran, mais de façon différente qu'on qu a l'habitude de le faire. Donc, c'est de prendre une perspective, de prendre un, un angle d'entrée ou un axe un peu différent pour aborder cette question-là, que ce soit l'angle, là, tantôt, on vous parlait des usages, donc l'angle qualitatif plutôt que combien de temps je passe sur, euh, quelles sont les conditions de mon autonomie par rapport à justement à, à mon utilisation, et quelles sont les solutions puis les moyens que je, peux mettre, que je peux mettre en œuvre, ou encore, c'est quoi les différents points de vue dans des situations conflictuelles par rapport au temps d'écran, donc téléphone, pas téléphone, bien, ça peut générer des conflits. C'est quoi, quoi les points de vue de tout le monde, tu Fait que ça, c'est un angle possible aussi. Euh, même chose pour, euh, fait que là on peut défiler là, finalement, là. même chose pour euh, de cette euh, activité-là, tantôt on parlait là, de de soi euh, dans le clavardage, c'est de cette activité-là dont il s'agit. Puis là, si, si, je, je prends une minute, je me permets, j'ai envie de, de vous montrer comment sont bâties les activités, parce que des fois on se fait ouais. proposer des activités puis on n'est pas tant sûr. Euh, fait que si vous me permettez, je vais juste sortir de là puis euh, y aller, donc vie Et puis là, vous allez accéder à l'activité. Dans le fond, vous arrivez sur une fiche comme ça, consulter la ressource. Puis toutes nos activités sont faites sous forme de défis. Mm -hmm. Donc, euh, premièrement, elles sont multimodales. Donc, vous pouvez le faire en ligne ou faire, le, le, faire avec vos, le faire faire à vos élèves en ligne, euh, enseignement à distance. Ensuite, répondre aux questions à l'écran avec un document Google, puis ou finalement, bien, prendre le PDF puis l'imprimer. Et puis yes. dans, dans certains cas aussi, on a généré les, les documents pour que ça, ça vive dans la suite Microsoft. Ce pas encore tout, tout, tout à jour, là, mais dans certains cas, c'est fait aussi. Là. C'est ça. Donc, chaque défi, finalement, va amener l'élève à réfléchir sur un angle et puis ça, ça va, chaque défi, finalement, va construire sur les acquis de l'autre défi. Ce sont des défis courts. L'objectif, c'est justement de d'y aller une tâche à la fois. Donc, regarder une vidéo, répondre à des questions, etc. Puis, défi final, euh, finalement, aller plus loin, puis une page là, qui… Euh, qui vous parle de qu'est-ce que ça contient, soit en éthique ou pour la compétence numérique. Donc, c'était une parenthèse rapide pour oui. vous montrer que toutes les activités qu'on vous propose sont bâties sous cette... Sous cette Ce euh, format-là. Oui, c'est ça. Ouais. Bien, vraiment, euh, oui. c'est vraiment. Oui, c'est intéressant. Tu as, as bien fait d'y aller. D'ailleurs, restons donc à cette diapositive-là, juste vous dire qu'il y a les activités qui sont bâties, comme Annie vient de l'expliquer. Il y a d'autres types d'activités aussi. Là, vous voyez le, le petit euh, ce, qui, ce qui se veut être une capsule vidéo, là, la troisième image. Il y a aussi certaines activités qui sont, euh, qui vont vous mener vers une autre plateforme qui a été développée par nos collègues à la commission. Sont des services scolaires de Laval, qui s'appelle Vers une identité positive à l'ère du numérique euh, ». Puis ça, ben, c'est comme des, des, des, des, euh, comment dire, des démarches d'animation clés en main qui vous sont proposées par cette équipe-là, qui commence par une amorce, qui est toujours une capsule vidéo, et puis après ça, qui amène les élèves à discuter, à dialoguer finalement euh, de l'enjeu qui est présenté. fait que c'est toujours des enjeux liés euh, au numérique, puis souvent aux médias sociaux. Alors, on vous a, euh, on vous a répertorié là, dans, dans le site, dans votre site, d'aujourd'hui, elles ont répertorié ces activités-là, donc vous pouvez les, les cliquer. Puis sinon, bien, la dernière petite vignette que vous avez, nos valeurs, nos règles, bien, ça, ce sont des exemples de démarches d'animation aussi. Ce n'est pas une activité en tant que telle qui va laisser une trace en soi, mais c'est des euh, parfois une porte d'entrée pour venir aborder la question de la caméra ou la question, dans ce cas-ci, des, des, euh, des règles qu'on peut venir... Euh, on peut venir donner là, pour les, les murs d'échange, les murs, les interactions en ligne. Bon, c'est ce que je cherchais. Voilà. Donc, encore la même chose, vie privée, données personnelles, des activités, des angles, informations <coughs> et médias. On a aussi des formations hein, disponibles sur notre site, là, euh, entre autres une qui s'appelle « À un clic de la fausse nouvelle » euh, donc qui va déconstruire un peu là, cette, cette, euh, ce, ce, ce voyage que fait une nouvelle entre la tête de la personne qui la produit et les effets euh, que vont avoir, les actions de celui qui la consomme. Alors, c'est euh, euh, si, juste à aller voir sur euh, sitenum.ca et euh, on termine avec ça. Oui, euh, ben des, les bébés médias sociaux, on aime parler de ça parce que surtout actuellement dans le contexte où on est, vous utilisez, ben, vous utilisez des environnements numériques d'apprentissage, que ce soit Teams, que ce soit, la, que ce soit la suite Google, vous utilisez des, euh, des outils numériques euh, qui vous permettent de faire des activités avec vos élèves. Ben, là, La proposition qu'on a à vous faire, c'est de les utiliser avec les fonctionnalités qu'elles ont à offrir, ces plateformes-là ou ces outils-là, comme des petits médias sociaux, finalement, des bébés médias sociaux pour ce qu'elles ont à offrir. Donc, d'une part, les fils de discussion de votre, euh, par exemple, de votre Teams ou de votre Google euh, euh, Classroom peut être utilisé comme un fil Twitter, un groupe Messenger et comme des, des fils de discussion euh, dans Facebook. Euh, dans Facebook? Sur Facebook. <rire> Donc, euh, vous pouvez venir vous en servir pour parler de, de règles ou pour parler, par exemple, des, des manières euh, de rendre les dialogues plus constructifs. Donc, ça peut être une façon de faire. Euh, dans un deuxième temps, ben, les, des murs collaboratifs comme par exemple Padlet, peut-être que vous connaissez ça, ben, ça peut être utilisé comme un Pinterest ou comme un Instagram parce qu'on peut venir partager l'image, partager des idées, partager un, un, vraiment un, un éventail de ressources. Ça peut être intéressant. Et puis finalement, par la production de vidéos et d'images avec vos élèves, ben, vous pouvez reproduire. Vous avez des exemples, là, Vidéostar, Flipgrid le fait, euh, générer des GIFs euh, animés aussi, ça peut être intéressant. Ben, ça, ça peut venir comme, remplacer finalement des Snapchat et des TikTok. Donc ça peut venir nous, euh, nous éduquer tout le monde ensemble sur euh, l'utilisation de ces plateformes-là. Voilà, euh, ben, ça conclut euh, notre présentation d'aujourd'hui, euh, pile poil, 11h30. Ouais. On vous remercie d'avoir été avec nous. Si euh, vous avez des questions, euh, si vous avez envie d'interagir, n'hésitez pas. Euh, Envoyez-nous un petit. Vous avez nos adresses courriels qui sont là. Euh, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Donc, ce sont nos identifiants. Alors, euh, ben, on, on vous remercie et on vous souhaite une, une bonne journée de pédagogique. Euh, puis, à bientôt.